Dans une précédente vidéo, nous avons vu les notions de compréhension, compréhension de liste, de set et du dictionnaire. Et nous savons que les compréhensions constituent un moyen extrêmement simple et expressif de parcourir des itérables et d'appliquer des traitements sur ces itérables. Ces compréhensions ont cependant un inconvénient majeur, c'est qu'elles créent des structures de données temporaires. Donc une compréhension de liste va créer une liste temporaire. Or, si par exemple on veut juste calculer au final uniquement la somme des éléments calculés de cette compréhension, euh, on a créé une liste pour rien. Nous allons voir dans cette vidéo la notion d'expression génératrice. Une expression génératrice s'écrit exactement comme une compréhension de liste, mais la différence c'est que ce qui sera retourné sera un itérateur et non pas une liste temporaire. C'est donc quelque chose qui permet d'économiser énormément de mémoire tout en gardant toute la fonctionnalité d'une compréhension. Nous verrons également dans cette vidéo la généralisation des expressions génératrices que l'on appelle fonction génératrice. Ouvrons maintenant un interpréteur Python pour jouer avec les expressions et les fonctions génératrices. Commençons par prendre un exemple de compréhension de liste. Donc je vais créer une liste carrée qui va prendre les carrés pour x in range 2000. Donc j'ai créé une compréhension de liste. Donc maintenant, lorsque je fais un retour chariot, j'ai une liste qui est créée en mémoire et qui contient les carrés de tous les entiers allant de 0 à 999. Mais supposons maintenant que je veuille simplement calculer la somme de ces carrés. Donc pour calculer la somme des éléments d'un itérable, on peut utiliser la fonction built-in sum. Et le résultat est le résultat suivant. Sauf que pour calculer la somme de ces éléments, je n'ai absolument pas besoin de créer une liste temporaire qui contient tous ces éléments. C'est pour cela que je peux utiliser une expression génératrice. Alors, vous pouvez vous demander est-ce que l'expression génératrice est compliquée à écrire Non, on va voir que c'est extrêmement simple. Je reprends ma compréhension. Et je vais remplacer les crochets par simplement des parenthèses. Je ne fais rien d'autre, je fais un retour chariot. Maintenant, au niveau du... lorsque j'ai fait le retour chariot, aucune liste n'a été créée. À la place, j'obtiens un objet carré qui s'appelle Generator Object. C'est en fait un itérateur qui va calculer à la volée le carré de chaque élément retourné par range 2000. Comme range est également un objet qui ne crée pas de liste temporaire, mais qui retourne à chaque fois qu'on l'appelle un entier suivant, en fait, je peux parcourir tous les éléments de, de cette expression génératrice sans jamais créer de structure temporaire. Maintenant, je peux calculer la somme de carrés. On va voir que je vais obtenir le même résultat qu'avec la liste, mais la grande différence, c'est que je n'ai pas créé de liste temporaire. J'insiste sur le fait que cette expression génératrice est un itérateur par conséquent, si je calcule de nouveaux sommes de carrés, je veux obtenir 0. Puisque cet itérateur a été consommé une première fois, il ne génère plus aucun élément. Je peux m'en assurer en faisant un next de carré. Je vois bien que j'ai la fameuse exception stop itération, qui veut dire que mon itérateur a été consommé. Mais comme la création d'un générateur est une opération extrêmement peu coûteuse, puisque lorsque je crée mon générateur, je ne fais absolument aucun calcul, et que les calculs seront faits à la volée lorsque j'en ai besoin, je peux très facilement recréer un générateur et de nouveau calculer la somme des carrés. Un intérêt des expressions génératrices, c'est qu'on peut les chaîner. Ça nous permet donc d'avoir une succession de traitements qui peut s'exécuter sans jamais avoir besoin de créer des objets temporaires. Regardons un exemple. Je vais créer un générateur de carrés qui est égal à... L'expression génératrice qu'on a déjà utilisée, x au carré, for x in range 2000. Donc là, j'ai mon générateur qui génère les carrés. Et ensuite, je vais créer un deuxième générateur que je vais appeler palindrome. Alors, qu'est-ce qu'un palindrome Un palindrome, pour un nombre, c'est un nombre qu'on peut, qu peut lire de gauche à droite ou de droite à gauche. Par exemple, 121 est un pal palindrome. Qu'on le lise de gauche à droite ou de droite à gauche, ça fait toujours 121. Et donc j'aimerais faire un générateur qui soit capable de détecter les palindromes dans par exemple les carrés des entiers allant de 0 à 999. Donc regardons cela. Je mets des parenthèses pour dire que c'est une expression génératrice. Et je fais x for x in in gène de carré. Donc c'est ici que je chaîne mon générateur gène de carré avec mon, euh, mon générateur palindrome. If, et maintenant je fais mon test pour le palindrome, c'est très simple, je convertis mon entier en chaîne de caractère et je regarde si c'est égal à cet entier converti en chaîne de caractère lorsque je le renverse. Et je le renverse avec un slice de pas moins 1. Donc j'ai créé mon expression génératrice sur les palindromes, je l'exécute, et maintenant, ben si je regarde palin, j'ai bien un objet générateur. Maintenant, si je veux... Obtenir ces palindromes dans une liste, je peux forcer la création de la liste, mais maintenant je le fais de manière explicite, donc je dis liste de palins, et j'obtiens bien la liste de tous les palindromes des carrés des nombres qui vont de 0 à 999.